Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo qui est en fait la suite de celle que j'ai postée hier pour mon ami Michel qui est, qui est belge et qui se retrouve dans, bah, s'il n'y si a rien qui est fait, elle va se retrouver à la rue. Alors on a un petit peu étudié le courrier de la CAF. Et j'ai vu avec elle et je lui ai dit « mais écoute, ils t'ont quand même trouvé quelque part, que tu avais soit sur un compte d'épargne, soit quelque part ». 3 300 et quelques euros et elle m'a dit c'est absolument faux je n'ai absolument jamais eu de compte d'épargne d'ailleurs j'ai apporté tous les justificatifs à la CAF je n'ai absolument jamais eu de compte d'épargne je n'ai jamais eu d'argent de, de côté je n'ai jamais rien eu du tout j'ai apporté tous mes justificatifs à la CAF avec justement les relevés d'imposition etc donc ils ont pu voir que ben, je ne mentais pas que c'était vraiment la, la vérité D'où ils sortent cette somme, je ne sais pas. Il y a sûrement une erreur quelque part, euh, un échange de dossiers. Comme c'est jamais la même personne qui s'occupe des mêmes dossiers, bah, ça part un peu dans tous les sens. Il hein euh, y, y en a une qui va vous donner de bons conseils et l'autre qui vient derrière, qui va vous dire non c'est pas vrai, c'est tout à fait faux. Euh, euh, bon bref, euh, c'est l'administration quoi. Hmm pas quoi dire. Mais elle m'a dit, je serais curieuse quand même de savoir où est-ce qu'ils ont été me dégoûter cette somme parce que je ne l'ai pas. Elle m'a dit, tu penses bien que si j'avais cette somme, je ne crierais pas au loup en disant, euh, au secours, je suis à la rue, non, je, ben, je profiterai de cette somme hein, le temps que ça dure. Elle dit, je vis uniquement avec l'argent du pôle emploi. Donc, euh, elle, est, euh, elle est en France depuis 40 ans, elle a travaillé pendant 35 ans, donc elle a cotisé… Euh, pour la France puisqu'elle était en France, elle a eu des enfants en France et donc elle ne va pas retourner en Belgique puisqu'elle ne veut pas et elle ne peut pas retourner en Belgique parce qu'elle a ses enfants qui sont en France et forcément elle a, elle a le droit d'être en France tout comme euh, n'importe qui. Ceci dit, euh, elle a le choix entre Pôle emploi et le RSA, elle ne peut pas cumuler les deux. Bon, quelque part, je veux bien le concevoir, hein, qu'elle ne puisse pas cumuler les deux. Mais euh, le problème, c'est quand même que si elle laisse tomber Pôle emploi et qu'elle se, se met du côté, euh, enfin, si elle demande le RSA, euh, et déjà il y a trois mois de battement hein, entre les deux. Euh, pendant trois mois, elle ne pourra rien recevoir du tout. Et euh, bon, elle va gagner 70 euros. Mais ces 70 euros lui permettront d'avoir droit à l'APL et donc de garder son appartement et de pouvoir continuer à vivre tant bien que mal en France. Parce que comme elle est, tout, elle est toute seule, elle, elle vit toute seule, elle a ses enfants, mais ses enfants ont fait sa, leur vie. Donc, euh, dans son appartement, elle vit toute seule, dans sa petite maison, je ne sais pas, elle vit toute seule. Donc, euh, alors elle a besoin de l'APL, elle, elle dépend de personne. Elle dépend de personne, elle dépend juste d'elle-même. Et euh, voilà, le souci, c'est que la CAF, en tant qu'administration, fait souvent des erreurs. Euh, je me rappelle quand ma sœur était descendue sur Nice pour venir nous retrouver. Ils ont bien réussi à mélanger son dossier avec le mien. Donc, on, faisait, on était en fait la même personne. Hein. Euh, ils ont dû penser que c'était un enfant à moi, ou euh, je ne sais pas. Mais bon, quand ma sœur aînée, j'étais... Euh jeune pour être sa maman donc je ne pouvais décemment pas être sa mère donc je sais pas ce que la CAF elle a fait entre mon dossier et le sien, toujours est-il qu'ils ont confondu les deux et euh, qu'elle faisait partie intégrante de ma famille alors que ce n'était pas le cas. Ceci pour vous dire que euh, les administrations font beaucoup d'erreurs, ont beaucoup de mal à le reconnaître quand vous leur mettez les erreurs devant les yeux, ont beaucoup de mal à le reconnaître et font tarder euh, quand vous leur devez des sous euh, il vous envoie des lettres euh, de relance sans arrêt. Par contre, quand c'est le contraire, euh, il, fer, euh, il, fer, il il il freine des, des cas de fer, ça c'est clair. Et donc, euh, il, faut, il, faut, il faut faire euh, la personne qui n'a que ça pour vivre, forcément, euh, il faut vraiment faire quelque chose. Quoi. Elle a, avec 480 euros, qu'est-ce qu qu que vous voulez qu'elle fasse euh, Payer son loyer, euh, ben, elle ne peut pas. Euh, elle a juste de quoi se nourrir pour le mois hein, euh, payer les factures là euh, ils lui ont même retiré la CMU ils lui ont retiré la CMU donc ce qui fait qu'elle euh, ne peut même plus se soigner puisqu'elle n'a pas les moyens elle est diabétique donc euh, elle ne peut même pas aller voir le médecin pour avoir un, un, les médicaments euh, qu'il faut euh, pour le diabète elle ne peut pas voir le taux de Enfin, faire les analyses nécessaires pour sa maladie, et je trouve ça inadmissible. Vraiment, je trouve ça inadmissible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La France qui se dit être euh, ouverte, euh, qui était avant euh, un pays de, de recueil, euh, on était là tous les bras ouverts pour euh, accueillir les gens. Maintenant, on les accueille quand on a besoin d'eux, c'est un fait. Et quand on n'a plus besoin d'eux, on... on Dégagez, retournez chez vous, c'est bon, euh, vous êtes un pas pour la société, aux euh, sociétés, c'est pas possible. Mais peut-être qu'on oublie les 35 ans qu'elle a vécu en France et qu'elle a travaillé en France et qu'elle a euh, payé ses impôts en France, etc., etc. On oublie ça aussi. Alors oui, ça c'est c'est le passé, ça c'est plus d'actualité. Bah ben, non, avec la nouvelle loi Macron depuis le 1er juillet, euh, ça c'est plus d'actualité. Donc euh, voilà. Euh, faut... Un truc de plus, je sais pas vraiment, je sais vraiment pas comment faire pour l'aider, moi, euh, de mon côté. Euh, elle a rendez-vous avec euh, son assistante sociale le 11 ou le 12 décembre, je ne me souviens plus très bien. Elle me l'a dit, mais j'ai zappé. C'est sur le message qu'elle m'a envoyé. Enfin bon, d'ici là, elle va faire comment Je ne sais pas. Je sais pas. Je lui ai dit d'aller taper du poing à la CAF, parce que de toute façon, je lui ai à toi-même tous tes dossiers et tu vas voir ce qu'il qu en est, parce que bon... Parce que euh, si, si elle arrête, si elle se désinscrit de Pôle emploi et qu'elle demande le RSA, il y a quand même trois mois de battement, donc il faut quand même qu'elle vive pendant ces trois mois. Elle ne va pas faire la grève de la faim pendant trois mois, là-bas elle est déjà malade, elle ne va pas faire la grève de la faim pendant trois mois. Donc voilà, je, je n'ai absolument aucune, euh, aucune idée de, de comment faire. Euh, je vais parler avec elle, elle m'a dit, bah, il n'y a pas sociale, et encore comme c'est une loi qui est sortie au 1er juillet, euh, elle, elle ne voit absolument pas... Euh, comment euh, réagir vis-à-vis -vis de cette loi et euh, bien sûr qu'elles n'ont pas été informées et qu'il bah, euh, n'y a pas de recours pour l'instant, il faut vraiment qu'elles aillent chercher, qu'elles aillent euh, faire euh, du mieux qu'elles peuvent pour pouvoir euh, aider euh, mon ami. Et donc euh, voilà, Mais ouais, quand, on nous fait, euh, quand on nous passe des lois euh, sous le dos, enfin euh, derrière le dos, et euh, quand on n'est pas au courant, on se trouve face à des situations euh, qu'on ne connaissait pas, inexplicables. Et, euh, et c'est comme ça que petit à petit, bah, la France est en train de s'écrouler. Alors, euh, c'est bien parce que Macron il l'a dit il n'y a pas longtemps que c'était euh, l'ONU, ou je sais plus... Euh, Enfin bref, il y avait une organisation qui était en mort cérébrale. Moi je pense que si on continue comme ça et que si on fait rien, bientôt c'est la France qui sera en mort cérébrale, sans aucun doute. Parce que ça va vraiment pas bien du tout. Pas bien du tout. Voilà, écoutez, euh, je suis pas très gaie ce matin, c'est vrai. Mais euh, voilà, il faut, faut, faut partager la vidéo, savoir s'il y a d'autres personnes dans, dans, dans ces situations. Hein, son, sa situation est bien spécifique, il faut savoir s'il y a d'autres personnes dans cette situation et euh, voir comment euh, faire dans ces cas-là, est-ce qu'elles ont réussi à s'en sortir ou pas, qu'est-ce qu'elles ont fait, euh, est-ce qu'elles sont encore dans les soucis ou est-ce qu'elles ne, ne le sont plus, enfin bref, faire quelque chose, quoi, parce que je trouve que des gens dans la rue, il y en a déjà assez, des gens qui sont SDF, il y en a déjà assez, il y en a... Euh, tous les jours, hein, qui, qui deviennent SDF tous les jours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens. Alors elle, elle est belge, on peut toujours lui dire « retourne dans ton pays », sauf que ça ne rentre, rentre pas non plus dans, dans, les, dans, la, dans, comment, dans le chemin. Et euh, donc, bah, euh, s'il n'y a pas une, quelque chose qui se déclenche très rapidement d'ici la fin de l'année, euh, elle va finir SDF aussi euh, à la rue à moins que ses enfants puissent, euh, puissent, comme elle a dit, elle a dit, moi, euh, mes enfants sont prêts à l'accepter, mais en même temps j'ai très peur parce que je ne voudrais pas qu'on leur coupe à eux les moyens, puisque moi j'ai quand même une petite rentrée, alors je dis oui, vraiment petite, hein, elle m'a dit oui, j'ai une petite rentrée, sauf que cette petite rentrée avec euh, ce que gagnent mes enfants peut très bien leur couper euh, les avantages qu'ils ont aujourd'hui, et euh, elle a dit je ne veux pas je ne veux pas donc euh, avoir bah, euh, par la suite. C'est une, une histoire à suivre malheureusement et j'espère qu'elle aura une bonne fin et euh, que, que les choses vont vraiment s'arranger pour elle parce que ce n'est vraiment pas drôle et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, aussi bien à moi qu'à vous, qu'à n'importe qui, à tout le monde. Ça peut arriver à tout moment, n'importe quel moment parce qu'on est poignardé dans le dos à tout instant par le système qu'on est actuellement. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose. Je ne sais absolument pas quoi faire là, je suis vraiment dans le... à part partager les vidéos et savoir réunir les gens qui peuvent, qui ont connu ou qui connaissent cette situation afin de pouvoir euh, se rassembler et voir ce qu'on peut faire. Mais sinon je, je ne vois absolument pas quoi faire euh, à la date d'aujourd'hui et j'en suis... Euh, vraiment désolée pour, euh, pour tous ceux qui, qui souffrent et qui, qui sont dans des situations pareilles et tous ceux qui sont dans la rue encore un mot pour ceux qui sont dans la rue parce que vraiment, euh, par ces temps-ci c'est vraiment horrible et j'en euh, ai presque les larmes aux yeux parce que tellement ça, ça m'émeut et euh, voilà je, je suis vraiment ça me fait vraiment vraiment vraiment très mal parce que moi rien que le fait de sortir sur ma terrasse euh, c'est déjà un froid pas possible. Donc, euh, c'est vrai que je suis. Euh, ça me fait vraiment mal au cœur pour eux. Voilà. Et je vous assure que mes larmes, c'est pas de l'oignon. Je n'ai pas d'oignon sous pour euh, Pour jouer la comédie, c'est la stricte vérité. J'ai vraiment très mal au cœur pour ces gens-là. Et euh, d'autant plus quand c'est. Euh, J'ai mal au cœur pour tous ces gens-là, que ce soit des amis, que ce soit des gens qu'on connaisse ou pas. Ça me fait vraiment mal au cœur. Voilà, donc je, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Faites partager cette vidéo, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Et bah écoutez, en attendant une nouvelle vidéo que j'espère un peu plus gaie avec de meilleures nouvelles. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye